Et l'autre nouveau rôle qui en soit n'est pas un nouveau rôle puisque c'est un rôle qui est modifié et celui-là c'est le meilleur je pense de tous les rôles, c'est l'ange, parce qu'il va devoir gagner tout seul. Parce qu'il va devoir gagner tout seul. On est assassin pour la deuxième fois d'affilée. Ce serait vraiment un gros coup de chance quand même Genre entre nous <rire> C'est trop... C'est trop la vie <rire> de me C'est Ça va Ouais et toi ça Ouais ça va super les eh, amis Non non ça va pas, pourquoi t'as mis le même tag là Tu montes tu ou quoi j'ai rien mis, moi. Non, j'en suis pas toi C'est la, la config de la game de la dernière fois. La dernière fois, fois ouais. Ah, c'est ah. bon pour ça. Ah, c'est trop moi, rien chiant, je Les gars, j'ai 3 heures de sommeil, je suis un peu fatigué. Ouais, tu, voilà. tu veux qu'on te libère, bon Euh... Bah, allez, c'est parti. Dommage. Wesh wesh wesh wesh non je que j'avais sans non. pour savoir non non non, non, non, mais non mais quel point quel point tu es pourquoi il le tue pourquoi il le tue et en fait j'en sais rien en fait j'en sais rien il était loup oui moi je veux juste des pommes euh rouges, Nono. C'est qui que vous êtes tué Morad Wesh C'est Titi Oh j'ai eu peur, hein Oh j'ai eu peur, Nono, ah, hein J'allais te baiser, hein J'ai vu Titi mourir là Mais surtout, Titi, euh. Titi, soit mort d'un safe, soit de l'assassin, ouais. C'est ça, oui. Est-ce que vous avez des pommes rouges le comme Putain, Morad, il était loup. Attends, mais quand tu. Bah oui, quand tu voles Coucou tout le monde Non, ça va. bouge Oh non je bouge, j'ai un écran ou pas elle a un Neko Un Neko Un Neko Un C'est horrible les Nozame Oui c'est horrible. C'est Nash Nash. Mais Charles pourquoi t'as aidé Nono et Nortko à tuer Olio Je sais pas, ils étaient sur deux, ils ont attaqué au milieu de tout le monde, donc c'est veut dire que c'était pas des loups, et ils étaient sur deux, donc je me suis dit vas-y ils doivent être sur pour son safe. Il est et Nono Mais comme ils ont attaqué au milieu de tout le monde. Et ils viennent de là actuellement et là actuellement, ils sont en train de poursuivre Nagato. Et il est toujours pas mort visiblement. Je... Le truc, c'est que moi, j'ai pas vu de la game Parce que coup, fois, je crois qu'en fait on, on a, Padi, bah, Padi, on a pas, pas dit. On a pas Non, euh... ah, Je crois pas. Ok, bah voilà. Mais ah. du coup, bah, on ouais, les deux greux de je, deux je pas. pense. Mais, mais bah, les ouais, deux greux je deux pense. Mais oui, bah oui, bah oui, du coup Narco Ah oui, bah oui. Narcos et. Non mais on sait pas si c'est. On sait pas si c'est. Ça doit être l'un des deux, ouais. Ça doit être l'un des deux. Si, si. Il y a l'un des deux qui est. Après je sais pas Et comment de... vous, vous savez qui, tué, qui, a tué, qui a tué qui a tué Titi Bah on n'en sait rien, j'en je sais, sais pas. Titi on sait pas. Mais euh, euh... Au lieu on l'a Vas-y, vas-y on se casse. Titi se serait fait tuer dès le début en tant qu'ancien. Non pas les loups les. T'as dit quoi là Et toi c'est qui Nashira. Ah oui non mais j'ai déjà oublié. Pardon, je suis désolé. T'inquiète. Ça m'arrive souvent. En ce moment j'oublie beaucoup. Faut la consulter alors. Ouais c'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu lis. Il va falloir que je consulte. L'Alzheimer, ça va À cet âge-là, c'est terrible. Bah écoute, eh, on a le droit d'être malade tôt, non De nos jours C'est vrai. Les gens vrai, sont malades vrai. de plus en plus tôt C'est vrai, j'étais dans le jugement, excuse moi tu, Mais tu, tu juges les gens malades C'est vrai, tu as raison. Je suis quelqu'un de mais, mais, mais plus qu'horrible, hein. Mais oui. plus qu'horrible, hein. Ouais. Je te retiens, chira. Hein. Mais, mais tu me dégoûtes. Mais vraiment, comme Jaja. Je me dégoûte aussi, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excuse-moi. Non mais t'inquiète pas, moi non plus. Ah d'accord très bien. Bon <rire> GG. Ça me casse les couilles d'avoir un rôle solo aujourd'hui. Du coup comme je suis déçu, je vais prendre Ange déçu. Oh s'il te plaît, mais dis-moi quelqu'un de pas trop fort, s'il te plaît, quelqu'un de pas trop fort. Non mais elle, elle était où attends Elle était avec Elle était avec que... hein vous, Nashira ou... Ah non oui. pas du tout oui, les gars, ah, pas es... pas ah ouais tu... juste, juste qui a ah, tu une Nachira Vraiment c'est la question Parce que moi Bichard la dernière fois que j'ai vu Nachira C'était dans le tout à l'heure Ah non moi j'étais pas avec elle Elle avait vu des gens Mais j'en ai Mais par contre Non mais par contre question la question Si du coup elle était montreur d'ours Ils sont quoi Nardko et machin là que, euh, pourquoi ils ont tué deux loups si. renard oh, mmh, Je pense que ça peut être le couple. Hein, le quoi. renard il est dans la game Ah oui, il est dans la game. Allez. Mais, Mais t'as et, et pourquoi là ils, ils sont en couple. Ok, t'imagines. Imagine. Ouais. Ils sont en couple. Ouais. Il y en a un des deux KLG. Ils voient ouais. qu'ils ont une team vraiment fumée, genre au lieu au valier, tu vois. Ouais. Genre, ouais. bah, ça serait. Ah, il fallait se souder. C'est de diminuer déjà le groupe, tu vois. Mais après, ce serait peut-être un peu cramé aussi. Enfin, c'est un peu gros, quoi. Bah, si elle a dit ça, c'est que c'est pas. On doit tirer ah, une histoire claire avec Fukano. Ah, on a rien le tuer ouais, nous Fume le, fume le Hein On a rien ouais, le tuer nous Fukano. Pourquoi Ouais il fait des accusations random Merci ah, bah on Très est... bizarre ah, bah En fait est il arrive en courant avec l'abso en disant Ouais le mec qui a tué Nashira, il est juste derrière moi ah, ah, ça ça. On, a, on, a, on a une non, théorie oui, oui. en gros, on vous explique oh, On gaffe, pense qu'il a tué Nashira. Il a raison, soit il s'infiltre Non non non non non Pas bah moi, déjà, il dans, il il il moi, il m'a accusé bah, d'avoir tué, ah, ouais. si ah ah. euh, tué Nashira. Le problème, c'est que j'étais à côté d'Arnaud. Ouais, Je sais pas où est, Narco. Ah non, c'est pas Narco, c'est qui Nono et Narco, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit Fukano, il t'accuse d'avoir tué Nashira. Le problème, c'est que moi, je pouvais pas avoir tué Nashira parce que j'étais à côté d'Arnaud. Ah, toi Oui. Non, mais il a couru vers moi, il a en mode effrayé. Il m'a dit Le mec qui a tué Nashira, il est juste derrière. Et il parlait de toi Il a dit le pseudo Il a dit moi Ouais, il a dit toi. Bah, est juste derrière moi. Notre théorie c'est que genre il a tué Nashira, il a couru vers nous en mode tu l'as tué, et il s'est enfui tu vois. Alors qu'en fait c'est lui qui l'a tué, tout simplement. on le voit hein, vraiment. moi je d'avoir tué Et honnêtement, il a accusé Damien d'être en dessous des arbres alors que personne l'a vu. Mais après c'est gros comme accusation. Attends il revient, il revient C'est vous qui avez voté narco Oui. C'est vous qui a tué Nashira Non pas du tout. Non, c'est toi plutôt. Attends, attends, j'ai un truc aussi, tout le monde dit que c'est toi hein Tout le monde c'est Fucano hein Non, par contre j'ai un truc sur Fucano c'était vraiment pas moi sous les arbres. là je sais pas comment. Je vous le dis vraiment juste les gars, attendez, je vous le dis les gars, c'est vraiment pas moi C'est juste un truc, Damien, Damien il arrête pas de dire que c'était pas lui qui était en dessous des arbres. C'est vraiment pas moi, je vous le jure, je ment vraiment pas Est-ce que vous pensez entre nous que Fucano serait capable de mentir sur un truc aussi gros Parce que vraiment, si vous croyez vraiment que c'était moi, vous vous trompez totalement Attends le Donc, le donc de... tu penses, penses qu'il serait capable de faire... Ou... Ouais c'est Damien qui est en dessous alors qu'il est il pas là. en dessous Fatou si jamais tu veux faire un en et je suis... Mais non coup, mais bizarre c'est que Nono il a dit faut qu'on garde safe Il va dire ça à Et vous accusez Bichard je Il a dit recul il faut qu'on garde safe Fukano Ah bah t'es là Oui Bah du coup tu peux me dire pourquoi t'as menti sur le fait que j'ai tué Nashira Je t'ai pas vu là tuer T'es vu que comme Parador t'étais là ou morte mais j'étais avec Arnaud Excellente... Excellente... Euh, non, t'étais pas... Une... Et pourquoi t'as une... menti sur le fait que Damien une... était en dessous Et pourquoi t'as menti sur fou, le fait que Damien soit en dessous des armes T'as ouais. ouais. bien, as bien entendu que Damien, suis... il a un écho de fou Bah oui Mais est-ce que tu as vu en dessous des armes Mais Damien était une demi-heure AFK mute sur Mumble pour régler ses de d'écho, justement Et ça pouvait pas être lui nous du Bah non, parce qu'il était mute il vient non, de il me le dire non, non, Ah non, je il te promets il... Bon il Bah il vient de me le dire là Oh Une witch Fuyons ah, C'est est, est venu vous dire pas tué Bah, bah lui-même ah, est, est là, normal, est là. Si tu veux, je viens te le dire Mais gros, personne l'a accusé, tout le monde Moi, dit, normal J'étais sûr à 99% que c'était lui qui l'avait tué. Bah Parce les 1% restants, ils sont dus à quoi Bah que ça pourrait ne pas être toi mais... D'accord Ma situation Ouais. Je me casse du groupe de Nono et Narco, faire à la recherche d'un groupe. Sur ma voix, à la limite, à genre 45 blocs, j'entends la voix de Nashira. D'accord. 10 secondes après, je vois Nashira est morte. D'accord. Hmm je retourne en arrière, endroit où j'ai entendu, je te vois toi tout seul. Alors j'étais pas tout seul, j'étais avec, avec Arnaud 2 Mais bah, j'étais okay, avec Arnaud 2 Mais j'étais avec Arnaud 2 Toi et Arnaud 2 Avec moi les gars, battez-vous bah, ça. C'est ouais. pas possible. Bah si vous êtes tous les deux loups, pourquoi c'est pas possible, pas possible Bah c'est enfin, pas possible. Enfin Arnaud je l'ai croisé une fois dans la game mais. Ok, et pas du coup, avec autre lui. question. Oui Bichard tu penses quoi du groupe Nanox Dalil et Gil Bah justement j'en sais rien, je sais qu'ils ont voté Narcos sans aucune raison apparemment. Ouais gratuit j'ai rien, rien, rien à dire. Non non y'a une raison, y'a une raison. J'aurais bien la connaître moi. alors. J'ai vraiment rien bah, fait. Attends, euh, attends attends avec Nonoek UK tu me fais confiance ou pas Hein Mais moi je fais pas confiance connaître. Mais pourquoi tu fais pas confiance gros j'ai tué deux loups Parce que je. Parce que je pense que vous êtes en couple. Vraiment. Moi et lui nous deux Mais comment ça Nartco ou Narco Ah ok. Et je pense que toi t'es Cupidon. Bah je peux pas de dévot mais c'est pas le cas tu vois. Du coup moi je suis Cupidon Un petit couple. Narco, Nart, Monoboy ça serait pas déconnant. Moi je suis Cupidon C'est complètement faux. Non pas toi. Ah d'accord, Narco c'est un Cupidon avec Monoboy. Non mais il a dit je pense que toi t'es Cupidon. C'est pas le cas Déjà Narco nous a pas aidé pour les kills, pas du tout même, il était pas là. Mais oui parce qu'ils disaient dans deux, ils sont bizarres. Non, non, t'as 100% confiance en Adel bah, pas vraiment. Avais à... Mais du coup, Nono, no -no, je vais dire qu'il a pas Nono confiance qui en moi. En fait, euh... Oui, bah, Nono, il peut ne pas avoir confiance en moi. Mais juste, Fatou, t'as réussi à éclaircir ton histoire ou pas Non, j'en ai discuté avec Fukano, il pense la même chose que moi. donc... Euh... Bah, go donc, du coup, Bah, je sais pas. du coup, il se passe quoi là Bah, je sais pas en fait, parce que le truc, c'est que Nono, j'ai demandé si faisait confiance à Adèle, il a dit non. Donc, en fait, Fatou, moi je peux savoir pourquoi t'as juste demandé de voter Adèle, justement J'ai pas dit pas dit Adèle. Il aucune info, il l'a demandé comme ça. Ouais, bah, vas-y, en fait pas. En fait, je suis arrivé zéro. Il y a eu euh, du coup Nono et euh, Naruto qui ont tué des, des, des, des LG. Je et, euh, et toi, Del du coup, t'as fait. Euh, ah ouais, ils sont en fait, méchants, du coup, coup. parce qu'ils ont tué des gens. Moi, j'ai fait, bah, non, c'est DLG. Toi, t'as fait, ah ouais, bah, du coup, c'est peut-être le couple. Genre, t'as pas ouais, cherché bah, bah, à savoir oui, si c'était une possibilité gentille, tu vois. Moi, dans ma tête, ils ont tué Titi aussi. Ouais, mais du coup, t'as peur d'eux. Et juste après. possible qu'il deux fois déjà. Ouais, mais c'est pas tout, Vous au début. Bah, les gars, il y a le groupe de Dinox et tout qui sont là à côté. Ah, ouais, oui. Gil et Nanox tout, j'ai pas ouais, confiance en un euh, Mais en fait, en fait justement, j'ai l'impression que. Je sais pas si c'est moi qui est en train de me faire enculer de A à Z, mais Fukano, Fatou, ils ont l'air d'avoir confiance en, ou en de ouf à leur groupe. En, mais en fait, vous avez. Mais pourquoi vous disiez qu'on a déjà voté moi, pour aucune raison Vous savez toujours pas pourquoi on l'a voté en fait Bah, si, Fatou, il vient de m'expliquer. Regarde, frérot. Bah, bah voilà, c'est eux, okay. bon, eux. Bon, bah, dans, dans ce cas eux. il faut. Flin... J'ai tellement bien fait par la côté de douleur. Bah, c'est eux. Je vous le dis, Dalil, Gil et Nanox sont méchants. Bah, bah ouais hein. si bah Je pensais pensait oui. en plus hein, je le disais hein Je, je, je okay. l'ai laissé deux minutes hein, j'étais juste là avec lui hein mais bah, on... ah, il fait bonjour Mais du coup ouais, vous savez toujours pas la raison pour laquelle on a voté Narco Bah non. si, Fatou il m'a expliqué mais du coup ça tient pas la, la route maintenant On pensait qu'il était contre bah Cupine hein, un truc si. comme ça En fait, il ah. voilà. et bah, et Fatou voilà, c'était sûr qu'il était innocent ah, C'était sûr qu'il était innocent et il leur jamais dit ça en fait Fatou il aurait mais jamais dit ça s'il était loup Ça l'aurait grillé tout de suite C'est bon, Du coup j'ai quitté le groupe il y avait tout le monde et je suis parti voir Nono et Narco on leur demandait si mon 3 c'était parmi eux. Ils m'ont dit la vérité, ils m'ont dit que c'était pas le cas, euh, du coup après. je suis retourné en arrière, ouais, et en essayant de retourner vers l'autre groupe et en passant par le zéro, sur ma droite j'entends, j'ai oublié son pseudo, j'entends euh. Ah, bon la... the ah the fuck. fuck Salvat J'entends du coup, il y tu du coup euh. euh machin. a les loups, je suis perdu 10 secondes après. Règle, fait, et quand je retourne sur les, les parcs là où je l'ai entendu, je te vois toi. Et uniquement toi. J'en suis, j'en suis. Et tu m'as bah, pas vu avec Arnaud. logique un... que je pense que c'est toi. Euh... Non, non pas mais vu. non, mais en vrai, non, vrai en vrai, en vrai, maintenant je comprends, mais c'est sans logique. Et du coup, je te promets que je l'ai pas tué. Et j'étais avec Arnaud à ce moment là, je sur le trou, on pourra lui demander. Mais mais ouais, j'ai rien fait. Ok, ok. je crois, encore. Fais croire qu'il y a les gens Ok nice. Et bah voilà. ça affirme Chobax, etc. Chobax, Après pas sûr. Chobax, c'est eux qui lui. Et ça vole Vas-y venez, suis-moi, suis-moi. Il ferme bien. Il y a quelqu'un qui a miné là. Ça mine, j'entends. Ouais il est là. J'ai peur de descendre. Il en fait. remonte. Il... Re... On est d'accord C'est... C'est Shakaplik, je crois. Ah bah, ça explique le... Les... Bah voilà, j'avais pas mytho par rapport au go de Nashira, là. Comme quoi, les Il, il avait... était en Il y a un cas. groupe de... Ah, ouais. Il remonte, là, Guillaume. Non. Non. Il est sur Il est fight, ouais, il est fight, je... il est fight. Il remonte pas, en tout cas. C'est qui qui est là en... Ah, c'est Nono. Ah, je suis là. Je sais pas où il est, en fait. J'ai entendu le... Je le le sweat... En sweat en bas, le... clic de... Il est Vas-y, je te laisse, que je remontre Oh, ça c'est la dinguerie, Sam il a déjà fait bichard en plus une fois Ouais, c'est vrai C'était Dalil Ah, mais c'était Dalil Ah, c'était OK. Tu sais que Guillaume, je crois qu'il t'a suivi Pas du tout, sur capique Guillaume, Guillaume Ah du Guillaume. coup, Nanox c'est vraiment lourd, c'est je Attends, j'attends que tu remontes, je t'explique Je pense qu'il a suivi Guillaume en invisible Bien bah, sûr là. que quand vous... sait... Nous, oui, et vous moi je, pas euh, pas je connais pas, pas les têtes, il y a Chobax, il y a Toup. A... Na Na Nanox il est forcément méchant. Nanox il est forcément méchant c'est Oui Nanox c'est méchant. C'est vous qui avez voté de toute façon, les quatre 4 autres votes c'est nous. Et on a le couple Bah du coup t'as il y a plein de couple. Ah d'ailleurs vous l'avez pas le couple Bah C'est qui le couple Qui c'est toi C'est qui c'est qui C'est euh... No moi je reste ouais. vraiment avec, avec eux par contre. Deux... Ouais. ouais. Euh, Attends, on deux, se de décale. Deux, deux, deux. Je sais pas à quel point vous avez confiance en Chobacs, mais on va le tuer parce qu'il a tué Titi. C'est le seul qui était deux. pas au 0-0 où mon Titi est mort. Voilà, je voulais... pense un rôle solo de Chobacs. oui, je pense aussi, ouais. Et est-ce euh... qu'il est pas sauté un instant dessus Narco Nono Ils sont partis là-bas. Et du coup, il y a Naughty qui a tué Ghost Et moi je me suis fight contre Arnaud. Et après, t'as Naughty qui est venu me sauter avec Arnaud. Euh, Bref. Nan Nono, quoi non Il pense pareil que nous les groupes de trois à vous. Pense quoi Mais attends. Il pense pareil. Attends, ce que vous voulez dire Un chocapique aussi je pense qu'il est méchant ouais. hein. ce que vous voulez je... dire Du coup c'est pour ça. Je suis juste venu euh, vous, ouais. vous faire bien de ça. OK. Et je vais faire quelques pipons alors. Et on l'a pas revu en plus au capique donc euh, je pense vraiment qu'il est méchant ce chocapique. Du coup ça te va nous non Nan de quoi Ouais euh, Ouais Ah. Je juste ici, moi il est quand même mort. Je chasse avec nous avec tout tout. Ouais. Et tout. OK, je m'excuse. Mais il fait du non laissez, oh, laissez, c'est ce, wow. ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de dire. Quoi Mais what C'est ce que je viens de dire. L'outil Damien, c'est ce que je viens de dire. Dire. Ouais, oh, dire. Ah merde. Mais vous êtes. Vous êtes on vient, allé. On vient juste, on a tué. Euh, non, on a tué Snowball. Euh, oui, non, oui, non, non. mais Just, non. Mais juste Chebac, c'est. solo, on sait juste pas quoi encore. Non, mais vous êtes vraiment débiles, hein. Parce que là. Bah, en fait. Tu veux que j'explique pourquoi je pense ça Mais Bichard, moi je sais que je suis quasi sûr. des Ça, j'en suis quasi sûr. Bah archi pas mais ok Bah vraiment je, je pense vraiment mais que tu, sois pourquoi tu pourquoi tu te défends par une accusation Parce que moi je pense que vous êtes méchant Moi que ce soit Ouais bon allez Putain. Hein. Au revoir Bah ouais on verra hein. J'ai cette gapple Ils l'ont pas défendu déjà donc Non euh, mais que... justement en fait au moment où vous étiez euh, en Ok on ouais, tout, ouais. tout ah, nous bah, dire voilà. parfait Comment tu as vu Bah, c'est toi qui as tué Titi, non Ouais. Bah, ouais. voilà. T'étais le mort. seul poste 0 zéro au moment où il est mort, quoi. Mais euh. Ah ouais Oui, c'est juste pour ça, ça genre. C'est pour ouais, ça que bah... tout le monde a tué, je suis vraiment C'est pour, pour ça, tu y vois. Depuis le début de la game, tu me dit tu vois, Max. le zéro, y'avait tout. Je pensais pas qu'il y avait tout le monde au zéro. T'étais le seul qui était pas, donc voilà. Ah, dommage, je pensais pas. GG. T'es pas Ok, bon, ça me va. J'avais peur que ce soit toi le voleur pour le coup, le J'avoue ah ouais. que j'ai commencé à penser que t'étais voleur je suis bon, ça va oh un peu bah C'est bah, euh... Damien Arnaud ça, c'est Damien Arnaud <rire> les gars ça Ouais ouais c'est Damien Arnaud ça c'est pas conduit ce qui valait sur le couple c'était quand même le reste. Du vrai, coup on, ça, on hein, a tous les loups restants Ouais je pense hein Damien Arnaud Nanox capique C'est tout non Ah bah allez <rire> Ok Il fait lui donc euh, Je te conseille de courir Bah moi je suis pas loup les gars mais. Merci pour le kebab <rire> Vous faites quoi, genre Ouais... Non mais là, vraiment... Beezers Good morning oh, Tu l'es où, ton plastron Ouais, bro, je t'avais pas, pas de plastron. J'ai tué Snowball C'est là où t'as eu ton plastron Oui, c'est là où j'ai eu, mon plastron, oui, où eu mon, plastron, mon plastron, je te promets Oh là là, mec... Je... Mais en vrai, euh, moi j'ai confiance en eux, donc... Euh... Non mais vraiment, genre, Bichard, fais pas le con, genre, j'étais vraiment... <rire> ok... Bah, t'as l'air plus ou moins sincère, pourquoi il a... T'as bah ton ami frère! Ok, il est sorcière. Il est sorcière, il est sorcière. Mais même, mais oui, mais même, même, même, ça leur a l'air. Ça ah, veut rien dire. Il aurait pu avoir les potions de Guillem. Oh, mais les comme, les comme les il fait mal là. lui! je Tu m'exploses hein. Euh ah oui, c'est sûr que c'était vous. Okay. C'est bon, il y en a un qui est mort, on verra. Hein. Il me fight! Je suis là, je suis là, Nono. Ouais, moi vous Mais bah oui, je savais que c'était vous le couple, putain. On est même pas euh... couple là. Hein. Bah si, bah si, regarde ce que <rire> t'as <rire> fait. Même pas, hein. Bah si regarde, attends <rire> Nono, je suis là. Mais Naughty Tou il avait l'air 100% ouais, je sais pas, nono hein juste. Bah non, vous êtes en couple, c'est sûr. Juste à côté par contre. Oh alors j'espère juste que t'es vraiment pas solo, parce que. Bah si. Bah dans ce cas-là on s'attaque pas. Pourquoi Bah devine. Mais t'es le garrot blanc. Je sais pas. Alors le, le couple c'est soit Nordko Nono, soit Naughty Toon. C'est Nordkonono, c'est Nord, je... Conono, Nord oui. Bah je les ai fight donc euh, je pense que c'était eux mais le... bon. Ah oui mais c'est sûr même hein. Nous, hein. gaffe, faites gaffe derrière nous, cassez-vous cassez vous les gars, ça sert à rien, on va se prendre un sandwich. Bah voilà, derrière, derrière, derrière nous, derrière nous, derrière nous, derrière nous, derrière nous. Non, Michard vais... euh, il, il a tué notre team. Couple en moins, Guillaume, Guillaume. J'arrive, j'arrive toi. Laisse, il va mourir lui. Non, non, non, mais reste vraiment, il reste, deux... il reste encore 2 villageois. Guillaume, on reste tout seul, il va okay, mourir tout seul. Ok, nice. J'ai récupéré le heal. Cours, cours, cours, cours, cours. J'ai 20 gaps, gros. Oh, on remonte on est dans la niveau gap, hein? Oui. Il y a les gap de notre Bichard? Non. Non, non, non. Solitude peut être définie par un sentiment d'abandon, d'impuissance. En LGUHC, deux uniques méthodes pour s'opposer à cela: abandonner. Meurs enfin. Pitié. Ne me punch pas, Pitié! Ou se battre. Ah oh, ou quoi Je suis mort gros. T'es fans T'es mort Jure. J'ai vraiment en train de tirer les punches. <rire> ah, comme ça. Ah je sais, mais... C'est vraiment pas contre toi, quoi. Oh oui, meurs enfin Pitié oh non, je t'en supplie Pourquoi il y a cette eau Mais c'est pas possible Le monde est contre moi aujourd'hui ne me punche pas pitié grêle. Mais je... Mais what Oh, ma mère t'as Mec cette, plus 3 oh, mec, cette finale est oh, wow, incroyable! 3 coeurs et demi! Mec, cette finale est incroyable! Bravo, oh, mec, putain! Bichard, <rire> oh, oh, ouais. Bichard! Oh. Ouais. Attends quoi? Mais on pas lui pas a, a donné plus force plus à, la fois fois la la à la non, fin ou quoi? Non, non, non, non! Mais...